Je répondais pas forcément aux besoins affectifs des enfants. Avant, en colo, le soir, je disais « Bonne nuit aux enfants, euh, juste de loin ». Et ça ne me convenait pas trop, mais je n'avais pas trouvé euh, de solution à ce moment-là. Et quand je regardais les autres animateurs, soit ils faisaient comme moi, soit ils, ils faisaient une bise à chaque enfant. Et du coup, ça ne me convenait pas non plus. Et maintenant, je demande en début de séjour à chaque enfant euh, qu'est-ce qu'ils veulent comme rituel le soir en fait, de quoi ils ont besoin, euh, est-ce qu'ils ont un besoin de contact physique ou pas, est-ce qu'ils veulent un bisou, un câlin, un check ou rien du tout, et c'est beaucoup plus intéressant. Eux, ça leur permet de verbaliser bah, du coup, leurs besoins affectifs, leurs, leurs, leurs émotions, même s'il y a une petite gêne au début. Euh, à devoir les exprimer, c'est plus agréable après pour tout le monde. Et donc aussi pour moi, où je peux aussi leur parler euh, des, des limites de chacun, et du coup de mes propres limites aussi, où je leur dis euh, « bah Moi, quatre bisous, c'est déjà pas mal, sachant qu'il y a aussi euh, d'autres choses, euh, des fois, qui peuvent qui peut être en plus euh, de ça. » Donc euh, avant, je répondais pas forcément aux besoins affectifs des enfants, et maintenant, j'adapte mon comportement en fonction de, de leurs besoins individuels.